L'association Entraide aux Isolés euh, va avoir 70 ans. C'est une association, c'est deux métiers, euh, les personnes âgées et l'accompagnement euh, des, des enfants en protection de l'enfance. Et c'est trois sites, deux sites sur Grigny et un sur gris la Varenne. L'intuition, c'est euh, à travers une vie quotidienne ensemble, euh, eh c'est de pouvoir accompagner les vulnérabilités des personnes qui nous sont confiées euh, dans, dans une forme d'entraide. D'être en contact quotidiennement avec des, euh, des personnes âgées ou des enfants ou des jeunes euh, en situation de vulnérabilité, ça impacte forcément, ça affecte forcément les collaborateurs au quotidien. On a besoin de prendre soin de nos collaborateurs pour qu'ils euh, soient dans, dans une juste et une bonne relation avec, euh, avec les usagers. Parce qu'il y en a une prise de conscience dans l'accompagnement la, de nos usagers qui bien souvent peuvent être en, en miroir avec les situations euh, des jeunes qu'ils ont et bien souvent, ça, ça crée des, des, des situations qu'on avait du mal à avoir une, une vraie lecture d'où ça partait. Et finalement, c'est la souffrance euh, à travers le, la prise en charge oui. des, des jeunes. On est un salarié, mais un salarié aussi exposé euh, à des situations. Écoute euh, et prise en charge par des professionnels spécialisés euh, dans l'accompagnement de nos collaborateurs qui sont en face à des situations difficiles. de l'écoute, moi je rejoins son importance de l'écoute et, euh, et la prise de conscience euh, de la pénibilité aussi de leur travail. Voilà, toucher sur de la vulnérabilité aussi. Dans Entraide aux Isolés, nous avons effectué des, euh, des entretiens. Euh, des entretiens dans les trois établissements que gère l'association. L'objectif de ces entretiens était bien évidemment d'essayer de prendre en compte la vulnérabilité des salariés et des salariés spécifiques puisqu'ils sont en contact permanent avec des usagers qui sont eux-mêmes vulnérables. Ce matin, nous avons effectué donc un atelier avec l'association Entraide aux Isolés et il est ressorti que la vulnérabilité était aussi une force et pas simplement une faiblesse ou un manque. Donc, c'est une force, c'est-à-dire un levier pour agir, pour réagir, et un levier aussi pour générer de la réflexivité sur ses propres pratiques. On cherche des solutions, et puis on a mis en place un plan d'action. Mise en mouvement, tout de suite déjà, les autres travail. Ça va être euh, démystifié, qu'est-ce que c'est la vulnérabilité Elle n'était pas suffisamment parlée et ce que je trouve qui va être euh, porteur, et je l'espère à travers ce projet-là, c'est que ça va nous rassembler sur un projet commun.